Oh Bonsoir, messieurs. Vous avez l'air bien crispés. <rire> bon, tout le monde est de retour. Kevin a réussi à lancer son ordinateur. Et, euh, et Thomas a achevé les, les, les gens au boulot qui, euh, qui, lui euh, qui lui prenaient tout son temps. On va parler de cet épisode 4 dont euh, tout le monde euh, dira qu'il est mieux que l'épisode d'avant. En même temps, c'est pas difficile. Je vais laisser la parole euh, tout de suite, on va tout de suite rentrer dans le vif à, à, à Maître Capello qui va nous faire une synthèse de, de cet épisode et puis ensuite bah, chacun d'entre vous donnera euh, son ressenti en commençant par Thomas puis ensuite on passera à Kevin, à Nicolas et euh, je terminerai peut-être ou je passerai peut-être avant toi Nico, on verra en fonction de la façon dont les choses se passent. Là, je, fais, je fais comme, je fais comme euh, certains youtubeurs qui se présentent avec les cheveux, voilà, comme ça là. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ah bon, Allez, vas-y. Comment comment, comment, comment comment tu fais C'est vraiment <rire> désagréable, cette émission. Euh, ouais. <rire> Alors, apparemment, il ne faut pas que tu te penches trop en avant. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, hein, mais euh, tu es repéré. Allez, vas-y, fais-nous euh... un tour, euh, tour d'horizon de, de ce merveilleux épisode 4. Eh <rire> bien, euh, l'épisode 4. 4 commence sur un de ces euh, longs flashbacks euh, dont ils ont le secret, ouais. mais qui, j'espère, sera peut-être le dernier euh, au vu de ce qu'on a pu voir euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Euh, Long flashback, donc, où on voit les, les, les, les, les longues pérégrinations de, du Père Boba à d'autres bantas dans le désert et on comprend ses motivations. Et il, veut, il veut récupérer son vaisseau et euh, pour ce faire, il, il observe le palais de Jabba, enfin, le palais de Bib Fortuna en fait. Mm -hmm. Pour voir comment ça se passe, se rendre compte que tout seul ça va être difficile. Et, et par chance, on refait le lien avec la série du puisque on recroise l'histoire au moment où il découvre la dépouille de Fennex euh, C'était prévu par Thomas, hein, je tiens à le, à le souligner. Thomas avait dit on va revivre cette scène. Mais oui, mais on, va... on peut l'appeler Thomas le clairvoyant. Hein. Moi je pense, ouais. Et, euh... <rire> <rire> et il récupère F Fennec et euh, l'apporte le... au Reaper Doc des, des mods, des, des modifiés. Euh, qui, euh, <rire> ouais. champ champion du monde euh, des. Euh, blame, blame. des euh, comment dit Chez les, Chez les biomanes tu peux le dire. Blame. Voilà, des champions du monde des implants euh, des implants cybernétiques, euh, nous réparent Fenexion en 2 trois coups de cuillère à peau. Ouais. <rire> Trop face, euh, elle devient, par dette de vie, la nouvelle copine euh, de Boba, ouais. qui décide d'utiliser ses compétences, puisqu'il a reconnu en elle le maître assassin le plus redouté de la galaxie. Pour euh, enfin, dans un instant de brutalité gratuite, euh, dévaster le gang des faucheurs nictos à dos de MotoJets, ce qui fait plaisir de voir Boba euh, commettre un acte de violence euh, de façon euh, immodérée. Moi, ça m'a fait plaisir. Ah, J'oublie euh, qu'il va chercher son, son vaisseau, justement, pour ben, faire ça. Suis-je bête Aider de, euh, de Fennexion, ben, il arrive finalement d'une façon un peu. Euh, Abracadabantresque a pénétré dans le palais euh, à affronter de redoutables droïdes euh, dont un qui se prend pour le général Grievous et, euh, <rire> et finalement euh, <rire> le Grievous de cuisine <rire> un peu empêtré arrive à sortir son fameux Slave One qui ne s'appelle plus Slave One euh, bah ouais. du palais de Bib Fortuna et ouais ça y est euh, Disney serait-il serait passé par là voilà bien sûr hein, exactement <rire> On, on ne parle plus d'esclavage dans Star Wars. Voilà. C'est fini. Voilà. Euh, mais, mais enfin, il a récupéré son iconique vaisseau, euh, ce qui lui permet donc d'aller se venger dans, je reviens sur ce que je disais, dans un geste de violence gratuite euh, contre le gang des faucheurs euh, qu'il décime euh, littéralement dans le désert. Paf, ça c'est fait, c'est réglé. Ensuite, euh, pris d'amnésie, il va retourner dans la gueule du, du sarlac quand même pour ouais. se dire, tiens, mais j'ai... J'ai ah, il... pas laissé mon armure là-dedans au passage. Il n'était pas très euh... en forme quand il se fait coopter par les Jawas en même temps, donc euh, voilà. On peut comprendre qu'il n'était pas dans le meilleur état, qu'il ouais. se rappelle pas trop de comment comment ça s'est passé. Bon, je suis un ressort scénaristique qui tient la route. Euh, là, petite petite scène sur le Sarlacc euh, que je, moi je considère, même si elle n'est pas cohérente complètement, plutôt réussie. Ouais. Euh, je trouve, mais euh, bref et euh, donc voilà euh, il, se, il, enfin, il a enfin récupéré son iconique vaisseau, il se rend compte alors il y a quand même des belles scènes de dialogue, alors on pourra euh, on, on en parlera plus tard, il y a des moments assez lents mais qui moi m'ont permis d'apprécier des beaux dialogues entre les deux personnages mm -hmm. enfin, qui euh, pif paf pouf t'explique un peu tout il était temps euh, tout, enfin tout pas mal de choses qui nous, qui nous gratouillaient un petit peu jusqu'à maintenant. Et, euh, et pour revenir ensuite dans le temps présent, si je dis pas de bêtises, pour voir... Non, non, non, toujours pas. Si Si, si, on revient dans le temps présent pour que, pour que enfin le, le boss Boba euh, réunisse les clans, les familles autour d'une table pour leur expliquer ses intentions. Mmh. Il était temps qu'on sache quel était son projet, où est-ce qu'il voulait aller et comment le faire mmh. Et, euh, et, et et sur ce, euh, après avoir récupéré euh, l'allégeance de Krastan Lenoir. Oui, dans une crise euh, de nerfs absolument ah, inexplicable et inexpliquée. Ouais, ouais mais crédible. Moi, j'ai trouvé que ça a redonné un peu de crédibilité au perso. Moi, j'ai trouvé. Et, et Ray, il était bourré, il a vu des Trandoshans, il veut leur exploser la gueule. <rire> ouais, mais voilà. Mais, voilà, comprend ouais. comprend mais la pas. scène, la scène de combat elle était plutôt réussie. Moi, je l'ai trouvé plutôt réussi la sûr. scène de, de, de, de fight contre les Trandoshans. Okay. Euh, j'ai pas compris. Enfin, bon, bon, ouais. Pourquoi il fait ça, ouais, mais ça je pense que c'était. Bah, il aime pas les Trandoshans. Ouais. c'est un, c'est un wookie. C'est les deux espèces les plus, euh, les, les, les, les, plus antagonistes de la galaxie. D'accord. Bon, d'accord. Okay. Ouais. Donc il est là dans le bar, il est frustré, je pense, parce que sa dernière mission a été une catastrophe. Il sait pas quoi faire. Il voit des Trandoshans. Ouais, il a besoin de se défouler. Il s'est tapé 250 bornes dans le désert pour rentrer à un... j'espère. Alors voilà, il est un peu le quand même. Ah, ça énerve, ça énerve. Je content. Je me suis pris une casse par les mecs du 16 ème j'ai des boules. Et de voir des notables 32 chans en train de s'amuser, ça l'a gonflé. Du coup, il a distribué des baffes. Euh, moi ça me moi ça rappelle d'autres dans une cantina qui ont des attitudes un peu similaires. Et voilà, et à la fin, sur ces entrefaits, après avoir essayé de... Au moins d'avoir obtenu la neutralité des clans, ouais. euh, il se dit, bon, bah, c'est bien tout ça, mais j'ai pas assez de bonhommes quand même pour mener à bien ma mission. Il a oh, retenti bah, ouais. le thème de Dingjarin. Ouh ouais On se dit que peut-être il va y avoir un croisement des effluves mmh. avec Dingerine qui va réapparaître, si ce n'est d'autres chasseurs qui vont rejoindre les rangs du nouveau chef de famille reconverti, Boba Fett. Monsieur Favreau va-t-il voilà. euh, remettre son, son, son équipement tout bleu euh, On verra bien. Hein peut-être. Tout est permis. Thomas Tout est permis. On peut même imaginer, alors je... oui, Shiloni va réaliser... Philoni va réaliser un épisode bientôt. Et enfin, on va avoir droit à un épisode de Filoni, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un personnage de Filoni qui va pas, S'il aime bien placer ses persos. Mmh. Donc on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Je laisse la parole à Thomas, parce que je crois que c'est toi qui as donné la meilleure note. Et, euh, et, oui. et voilà, Et je voudrais Alors. que tu partages ton émotion. Oui, moi, j'aimerais bien déjà dire que c'est l'épisode 4, et les épisodes 4 dans Star Wars, ça s'appelle Un nouvel espoir. Et c'est ce que, que je ressens, moi, bah, pour cette série, tout simplement. Euh, Quelle finesse. Mis à part le... Un truc qui aurait mérité vraiment un peu plus d'approfondissement, c'est la rencontre entre les, euh, entre les parrains de la pègre et Boba Fett dans son palais. Mm -hmm. Je l'ai trouvé un peu expédié, Boba Fett, il avait un peu l'allure, tu sais, des managers dans les boîtes du CAC 40, où il t'explique la méthode agile <rire> et, les, et les quick <rire> machins de mon cul, là. <rire> euh, Ouais, voilà, alors les graphes, vous voyez, là, ça monte et tout. Et au final, bah, comme dans les boîtes du CAC 40, les gars ils disent « bah c'est de la merde ce que tu dis, on veut pas ». Il finit par un truc très cons consensuel, ils disant ok, d'accord, bah, je vais me démerder tout seul <rire> ». C'est le, le rendre de l'entreprise euh, dans la pègre. Sinon, j'ai trouvé ça... Euh... Moi, j'ai bien aimé cet épisode, pour tout te dire. J'ai trouvé ça plutôt très sympa. Au niveau de l'histoire, parce que... Quoique la réalisation était quand même beaucoup plus cool... Mm. Euh, je passe la petite course pour puite, euh, dans les hauts fourneaux euh, après un druide euh, dératiseur que j'ai trouvé vraiment naze. Ridicule, ouais, inutile. Et sans intérêt. Je n'ai pas, pas compris non plus, ouais. Mm. Je salue le fait qu'ils aient réhabillé des Gamouréens et qu'il leur a mis des haches. Ouais. C'était cool de les revoir. Mm -hmm. J'ai adoré Fennec Sand, je la trouve vraiment trop cool dans cette série. Tu vois vraiment le matos de l'assassin, les, les, les droïdes sondes qui viennent repérer les terrains les petits euh, trucs euh, chimiques qui te font fondre le métal. Les... Ouais. Euh... Mmh, mmh, mmh. D'ailleurs, il est impressionné, mmh. lui. Il est, il est en mode, euh... il est en mode, j'ai pas ça, moi. Ouais. Bah oui. Euh... <rire> bon bref. Et euh... elle prend euh, la place de, de l'assistante qui dit, ben, bah, boss, t'es en train de faire de la merde. Euh, tu comprends que t'es enfin tout seul. Tu comprends que t'as es... que besoin d'alliés. Tu comprends qu'il faut que tu rencontres les. Euh... Il faut que tu sois plus dur pour manier les gens. Enfin, bref. Mmh. Euh... Voilà. Je... Moi, je... Au-delà du fait que j'adore l'actrice, euh, voilà, je trouve que son personnage est le plus poussé de, de la série pour le moment et vraiment intéressant. Ouais. Ouais, ben j'ai a... adoré la, la petite Mine Sonic dans la bouche du sarlac, ça a été exceptionnel. Ouais, la Mine Sonic, ouais, bon, elle glisse un peu sur le côté de, de, du, du vaisseau, ça fait un peu... Euh... C'est enfin, un peu bizarre, elle devrait leur péter dans le dos normalement. Elle ne devrait même pas sortir de son, de, de son logement. Mais, euh, mais ouais, l'idée elle est super sympa, ouais, c'est clair. Ok. Euh, Kevin bah, En fait, c'est une série sur Fennec. C'est elle qui, qui, qui fait le café, elle fait tout. Elle a la tronche à tout le monde. Enfin, Boba Fett, il peut aller se barrer quoi, parce que c'est elle qui fait tout le, tout le taf. Quoi. Ouais. Tant mieux, j'aime bien le perso, il est cool. quoi. Mais après, euh, bah l'épisode est, est en y si quoi. Mm. Passage que j'ai trouvé assez grotesque et d'autres ouais, qui, qui passent bien. Hein. Est-ce que vous avez est-ce est que vous avez regardé l'article que je vous ai envoyé euh, avant, euh, avant cette vidéo où on a euh, le ressenti de Temoura Morrison euh, sur euh, l'interprétation euh, de Boba Fett? As ouais, réussi je... à le dire Ouais, t'as vu ça hein. wow Ouais, je progresse, hein. je bosse un peu, quand même, un minimum. Euh, et, euh, et où il explique, je mettrai sous la vidéo, euh, en commentaire sous la vidéo, euh, et où il explique qu'en fait, il trouve que Boba Fett parle de trop, et qu'apparemment, il se bat contre les réalisateurs euh, pour essayer de parler moins, en précisant qu'effectivement, il aimerait que telle réplique soit, soit euh, zappée soit au moins reprise par Fennec et Fennec uniquement. Ça me fait penser à un commentaire qu'il y avait eu sous l'épisode 3 euh, d'un de nos abonnés dont j'ai malheureusement oublié le nom et je m'en excuse, où il nous dit qu'il aurait fallu que ce soit un épisode centré sur Fennec et qu'elle soit euh, le porte-flingue de Boba et que Boba n'ait des que très, très sporadiques et exclusives et ça l'aurait rendu vachement plus badass. C'est vrai que c'était une option aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Façon, Je pense que son avis, il est comme son jeu d'acteur, il est tout pourri. Ouais. Euh... Non, mais bon, si le mec il savait jouer, il pourrait mettre un peu plus de profondeur dans son personnage, quoi. Enfin, c'est un peu. Ah, c'est dur aussi. Hein. Ah, c'était dur. Il, hein. est, euh... il, il fait des mimiques de merde, il, il met pas d'intensité dans son jeu, quoi. Le mec, c'est une feuille blanche, quoi. Tu... Hmm. Hmm. Bah, oui, bah, le perso est un peu comme ça, donc malheureusement, le gars aussi, il joue. Bah, c'était le moment de créer un truc cool, tu vois. Ouais. Et, et il l'a pas fait. Il n'a pas fait. Attends, je le trouve super crédible quand il se fait lécher par son banta, quoi. <rire> <rire> un quand même, ces moments d'émotion. Où... <rire> non, mais ça, c'est vraiment les moments de l'épisode. J'ai trouvé ça, mais grotesque, quoi. Enfin, j'avoue, tout le début, ça m'a fait flipper. Je me suis en la vache. Il <rire> dispute avec son banta. Il va voir les autres gars du 16e avec une vieille musique techno dégueulasse. Je me suis dit, c'est bon, on est reparti pour un épisode 3. Quoi. Vous avez vu le... Et le, après, le, ça va, ça se calme. Quoi. Vous avez vu, le, le Banta, c'est le seul animal de toute la galaxie qui n'a pas de canine, mais qui est carnivore. Oui. Hein D'accord. Oui. Euh, moi, j'ai hein. trouvé, euh, trouvé euh, euh, de façon euh, très délectable cette façon de, euh, de de nier la réalité et euh, de faire... Euh, non, non, mais euh, tout va bien. Euh, D'ailleurs, donc euh, la bande du 16e a disparu. On les a pas revus. Pour hein On nous a quand même présenté les scooters, enfin euh, d'autres scooters, mais ceux-là ils sont moins propres, euh, ils sont filmés de nuit et tout ça. On nous a filmé effectivement une espèce de, de, de cast de mecs qui sont électroniquement améliorés, mais c'est quand même vachement moins propre que euh, la série euh, Bioman qu'on qu a pu voir euh, juste avant. Je les ai trouvés beaucoup plus contextualisés. Euh, dans cet épisode, en comparaison de, de, de l'épisode d'avant dont j'ai pu envie de parler jusqu'à la fin de ma vie. Euh, comment vous avez ressenti, vous, euh, ce passage où... où euh, euh, bah, vous n'avez pas trop apprécié apparemment ce, ce passage chez le, chez le, chez le, le mec qui, qui, qui crée de, de, du, du cybernétisme, enfin, de, de, de, de l'augmenter, mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez fin. Alors, j'ai trouvé que c'était grossier dans le sens qu'on ouais. essaye de nous faire passer la pilule de l'épisode d'avant, mais c'est quand même un peu plus contextualisé qu'avant, non ouais, Moi, je, je pense que ces personnages-là continuent d'être une verrue euh, ah ouais. dans Tatooine. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Dans leur look, leur design, la musique qui les accompagne, comme vient de dire Kevin, elle, elle est toute pourrie. Enfin, je, ils ne collent pas du tout euh, au contexte. Alors oui, effectivement, là, c'est un petit peu plus euh, dilué. Comme... Ouais, je ne sais pas. pas. Il fallait que ça passe vite. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps, quoi. mais euh... Euh, moi je vois ils, ont, ils, ils sont complètement, ils dénotent complètement avec euh, avec euh, le reste de l'ambiance. Ouais. Enfin, Même là, Kevin. Le concept est cool, mais par mais contre, ça n'a rien à foutre sur Tatooine. quoi. Ouais, tu, tu trouves des gens comme ça sur Corellia, tu trouves des gens comme ah, ça... Ouais, mais est-ce que c'est en... pas des gens qui ont soif de Corellia, qui ont soif de Coruscant <coughs> et qui sont malheureusement mal nés là où ils sont et où ils aimeraient justement vivre autre chose ailleurs Il doit y en avoir, ouais, il, il, toul... il doit y en avoir des pédiculs dans l'Arkansas qui, euh, qui aiment le chrome et, et, et, et qui aiment vachement bien s'habiller proprement et qui aimeraient se barrer, tu vois Vu non, tous mais... les crédits qu'ils mettent dans leurs euh, modifications euh, cybernétiques, ils ont peut-être bah, les mais... moyens de se payer un ticket de RER comme les c'est de se barrer. Ah oui Parce que Tatooine, c'est typiquement <rire> la planète dont tu as envie de te barrer, c'est pas la planète euh, dans laquelle tu as envie de flamber. Ouais, Donc... je suis d'accord. C'est <rire> ouais. enfin, un peu une crise, euh, crise d'ado. Ouais. Ah, ouais. Le... La série aurait peut-être dû se passer sur Naluta ou un truc comme ça, ou Narshada, tu vois, c'est des ambiances que tu verrais bien là-bas avec des... Avec ce, ce, ce type de personnage, quoi. Vous n'avez ouais. pas trouvé que la phase de récupération euh, du euh, fire spray, c'est vrai que c'est tellement mieux d'appeler ça un, un, un spray de feu. C'est vachement bien. C'est le nom de la classe du véhicule, hein, le ouais, fire je spray. Oui, ouais, mais bon, c'est quand même le slave one. Bref, euh, Vous n'avez pas trouvé que c'était trop sombre comme scène Moi, j'ai trouvé qu'ils qu avaient joué la facilité en, en assombrissant euh, volontairement euh, la scène. Alors, vous allez me dire, on est dans le palais, on est dans les bas-fonds, oui, c'est voilà. normal que ce soit sombre mais euh, moi j'ai ça a manqué de lecture du coup pour moi euh, ce moment là j'ai trouvé ça dommage ouais, ça parlé. retranscrivait l'esprit l'ambiance étouffante justement Boba qui arrive pas à manœuvrer son vaisseau dans, dans cet espace hyper restreint bon hmm. non ça m'a ouais, pas, pas, pas dérangé choqué. Kevin que la réel, n'a rien d'extraordinaire mais au moins c'est lisible quoi voilà ouais c'est pas pas clipesque quoi ouais d'accord après il y a deux y a un truc trois plans qui vont... sont en mode en mode accéléré bah j'ai trouvé ça c'était faux tout à coup tu vois que euh, s bat contre un, un des mecs là sur la sur le slave euh, un peu en mode accéléré j'ai pas trop euh... ouais il y a un gamoréen qui avec... fait un jet euh, des 20 euh, de sang froid <rire> il fait un il fait un 21 vous avez vu a... <rire> le mec c'est genre mon euh... ben, je, je fonce et je décide de charger le slave one et là il ya le, le j <rire> qui fait T'es sûr <rire> Ouais, ouais, ouais, je suis sûr, regarde. Bah, tu vas me faire un jet Ok, d'accord. Et là, il fait 21, le gars, tu vois. Et là, il fonce comme un malade, quoi. J ai, j ai... Alors, difficulté, beaucoup. <rire> voilà, beaucoup Maintenant, bah, ça passe. Et j'ai un succès, en plus. Ah, ok, d'accord. Et j'utilise un point de la force. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, bah, euh... bon, ça se finit mal pour lui, mais... Euh... Thomas, tu voulais dire mais, quelque ouais, chose <rire> Non, mais je disais... Euh, je... On a eu la preuve que Boba Fett est moins intelligent qu'une une pieuvre parce que la pieuvre tu sais tu lui donnes un bocal avec un bigorneau dedans elle comprend qu'il faut ouvrir le elle teste tu sais pour ouvrir pour sortir le bigorneau lui comme un bourrin il va avec son vaisseau qui est bien rentré dans ce garage le garage il est vide on le voit et il est obligé de frotter les murs pour sortir comme s'il avait jamais utilisé son vaisseau mmh. ça m'a un peu gavé quoi mmh. c'était inutile ouais puis moi la dernière fois que j'ai frotté ma voiture contre un contre un pylône à paris à, à c'est pas c'est pas la voiture qui a gagné quoi donc euh, il est vraiment très ah, est très, pas, très euh... solide ce, ce slave ce slave ouais. en Bescar. Tu, tu conduis pas un fire spray toi ouais ouais non mais ça doit être ça il a, il a 7 ou 8 points de coque euh, dans x wing j'ai en BESCAR <rire> bon, bah moi, moi j'ai noté les mêmes choses que vous, hein. c'est-à-dire le Grievous de cuisine, euh, euh, j'ai noté le, le Banta Carnivore, euh, la poursuite inutile dans, dans la cuisine avec ses droïdes qui, euh, qui s'éteint tout seul euh, quand l'autre quand, quand lui dit je m'appelle Boba Fett, j'ai pas compris quel était le message, il doit y en avoir un, peut-être que des gens plus intelligents que nous vont le, vont le, vont le trouver, mais euh, voilà. Euh, bon, la crise du Wookiee, ben, si vous me dites qu'effectivement il y a des antagonismes avec les, avec les Transnochans, je comprends mieux, mais j'ai vraiment trouvé ça artificiel et, et sans vraiment euh, grand intérêt. Euh, vous remarquerez quand même que le droïde a fait une mise à jour Hein, puisque oui, pendant, oui, il sait euh, tout traduire. voilà, il sait tout traduire. Donc il y a eu un update euh, Apple pendant la nuit et, euh, et du coup maintenant il est devenu euh, droïde, de, droïde de de de euh, comment on appelle ça C'est un droïde de protocole. Il est devenu droïde de protocole. Donc euh, tout est bien qui finit bien. Non, moi mon retour c'est que je l'avais dit sur euh, Twitch puisque j'ai fait une vidéo sur Twitch où on a dépenché les commentaires. Euh, de la commu sous la vidéo Et d'ailleurs je pense que je referai ça Donc je vous donne rendez-vous ce week-end sur Twitch pour, euh, pour lire vos commentaires N'hésitez pas à être prolifique en commentaire sur la vidéo euh, Ils pourraient faire des pieds et des mains Ils sauveront pas, euh, pas Ce qu'ils ont fait avant en fait Je, je leur refuse euh, ce droit Je sais que voilà euh, bon, bah, Thomas a, a, a bien noté l'épisode et, euh, et je sais et je comprends pourquoi mais euh, je trouve dommage que euh, sur 7 épisodes, on nous gratifie de trois euh, médiocres et, euh, et de impassables, quoi. Voilà, c'est mon avis. Ouais, je vais tu sais, c'était un peu bien. la même chose sur The Mandalorian, avec des... la moitié de la série qui est plutôt moyenne, avec un final de ouf, hein. C'est un peu le style Favreau et Filoni, ça. Mmh, mmh. Tu regardes la dernière saison de Peau Noire, c'est pareil. Le, la première, elle est passable. La deuxième, est pas ouf. Et la le troisième, c'était waouh, comme ouais. un malade. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est justement, c'est précisément parce qu'il y, y a eu tous ces, ces, ces passifs que j'en ai ras le bol, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de payer mon abonnement Disney Plus pour le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode d'une saison d'une série, en fait. Je, je trouve pas ça normal, en fait, de faire ça. C'est dégueulasse. Tant que des millions d'Américains voteront 6,5 ou 6,6 euh, sur 10 en qualité pour l'épisode 3, ça continuera de fonctionner. Hallucinant. Ce que j'ai revérifié aujourd'hui avant de venir, sur IMDB on est passé à 6,7 pour l'épisode 3 sur 10, <rire> et sur euh, Toma euh, Rotten Tomatoes et on est passé à 6,6 donc, effectivement, il y a des gens qui disent ça va pas, et, mais la majorité disent ouais, bah c'est fun, en fait. Oui, bon, un peu ridicule le, le, la, la course poursuite, mais, mais ça passe, les gars, on adore. Alors, ça dénote un peu avec les commentaires qu'on peut voir su, sous les vidéos YouTube ou sur Facebook. Mais même sur les même, sites même, même de en cotation. dehors de la France, il hein, euh, y a quand même. Ouais, non, mais je te parle. Où, ouais. On avait promis de faire un petit rétexte. Ouais, ouais, tu as raison. Hein. Ouais, tu as raison. Euh, ouais. euh, sur les sites de cotation, où, où au moins les, ouais. les gens peuvent faire des reviews et puis noter, euh, noter les épisodes, bah, on est, est au-dessus de la moyenne. Et on, peut envoyer, Donc... et on peut envoyer tout le staff de Disney pour mettre une bonne note aussi. Hein, parce que moi qui travaille dans le milieu, on m'a déjà demandé d'aller noter des apps de de mon entreprise que je ne citerai pas alors que je m'en suis jamais servi. Et on m'a déjà demandé, j'ai déjà reçu un mail qui me demandait d'aller noter une apps alors que je m'en étais jamais servi, quoi, et de mettre la bonne note. Et les conseils marketing de Boba Fett, ça voilà. <rire> Il ne faut pas oublier que l'épisode 8 euh, est bien noté aussi dans ce type de... Ouais. Donc bon, on ouais, ne peu rien dire. Quoi. Bon, c'est quoi la suite alors C'est un clash euh, enfin, Un indicateur. Un, enfin un clash il va enfin se passer quelque chose dans le prochain épisode Est-ce que ça va être un épisode de ralliement pour un épisode final de C'est la bagarre Oui. Ouais, Thomas, Ouais. c'est tout ce que tu espères qu euh, En fait, que... tu... Écoute. Tu, tu regardes la fin de l'épisode, euh, il dit euh, « bon, on a besoin d'aide », il y a Fennec qui dit « bon, on connaît des gros bras » et ça se termine sur la musique de, The Man de Mandalorian. Voilà. Mm, mm, mm. Il va revenir, c'est lui qui va… tout le monde va re kiffer est-ce qu'ils vont le voir et puis. Euh... Ça va bah de... massacrer du, du Pike euh, par paquet de douce, quoi. Voilà, quoi. C'est ça qu'on aime. Le, le et puis voilà, quoi. Du, du camionneur Pike. Il va pas revenir tout seul. Il va pas revenir tout seul, j'espère. Bah, je vois pas trop Bokatan venir pour Boba Fett, tu vois. un peu du Pourquoi pas <rire> eh, ah, oui, euh, Non, euh... mais la guilde, la guilde des chasseurs de primes... Enfin, moi, moi, je pense que ça va être la bah, oui. guilde des chasseurs de primes et, et c'est là que peut-être on va réintroduire des personnages iconiques tels que ce que tu disais Toto la dernière fois Bosque peut-être ah, Dengar, une... crois qui sait, suivante. Embo ou Kat Bane je comme... ouais, sais pas, je crois pas trop Thomas tu voulais rajouter quelque chose Non, euh, c'était une remarque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, comment on note les séries mmh. euh, on a un regard de fan de Star Wars et on a des exigences et on a la connaissance de l'univers, tu vois, quand t'es un nouveau euh, Viewer sur ce type de vidéo bah, C'est pas illogique d'avoir des, des, des, des mecs chelous Comme ça à, à mobilette sur Tatooine mmh. Tu vois ma copine elle a regardé Elle a kiffé Elle a mmh. dit oh, c'est trop bien j'adore le chrome Elle se quand ça brille elle kiffe tu vois. Et euh, notre regard euh, Fait que ça, ça rend le truc pas cohérent Mais pour quelqu'un qui connaît pas l'univers C'est cohérent c'est cool Alors moi je peux te mettre en balance euh, L'appréciation de Céline qui est pas du tout Star Wars Mais pas du tout et qui est montée dans le, dans le train de Star Wars que euh, grâce à Bébé Yoda, comme, euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, sur cette planète. Euh, L'épisode 3, elle a trouvé ça ridicule, quoi. Mais vraiment ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été, euh, été d'une critique qui était, euh, qui était euh, bien au-delà de ce que même moi, je, je ressentais, quoi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, euh, vraiment trouvé que de l'incohérence et de la... Et euh, voilà, que pour elle, c'était pas tenu et c'était totalement incohérent. Donc, en même temps, ça permet de, de, de, de préciser que, euh, que tu es un avis euh, bien défini et, euh, et euh, comment dire, une expérience de l'univers ou pas, tu peux vraiment avoir des ressentis qui sont, euh, qui sont exotiques. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de, de, de voir ça. Ça vous a pas choqué Vous n'êtes pas dit, mais récupérer euh, le Fire Spray, c'était peut-être par ça qu'il fallait commencer Quitte à attaquer le train, pourquoi pas aller chercher le fire spray euh, avec euh, avec les euh, avec les Tuskens et attaquer le train avec le fire spray et protéger ouais. tout le monde avec Pourquoi je aller le chercher la... si tardivement Je crois que dans la démarche euh, mentale et de cons... de reconstruction de Boba Fett, il y, y a une information vachement importante qu'il a dit. Quand il est revenu avec Fennec devant le Sarlac, il a dit euh, Ou un peu avant, il a dit Il euh, y a des années, j'étais je suis tombé dedans. C'est-à-dire qu'il est resté des années avec la tribu de Tusken. Mmh. Ce qu'on a, euh, tu vois, euh, mmh. ce on mmh. sentait pas trop. Hein. Mmh, mmh. Et du non. coup, en fait, euh, il, a, il le dit, il a, moi, j'avais vu ma vie avec cette tribu. J'étais un membre de la tribu, pour moi, c'était ça mon, mon avenir. C'est qu'après, c'est le sentiment de vengeance contre les faucheurs qui lui a dit, il bah, faut que j'aille leur défoncer la gueule. Mmh. Ouais, moi, et... je vois ça comme ça. Ouais, ouais ça Donc, tira. en fait, c'est pour, pour venger les faucheurs qu'il aurait décidé d'aller récupérer son vaisseau tu crois ouais, pas qu'un mec qu comme donne. ça, dès qu'il se réveille, la première chose qu'il pense, c'est « merde, mon vaisseau, non. mon armure ?» pas que, parce que c'est un global. C'est, euh, Il se rend compte que les faucheurs, et travaillent pour les pikes, et il en a marre d'être... Euh... Enfin, tu vois, il, il a il a eu, je pense, toute son histoire qu'il est revenu dans la gueule en disant euh, « bah, moi, j'ai bossé toute ma vie pour des connards, des cons, euh, j'ai envie de prendre leur place et j'ai envie de me, m'accaparer un peu. » Au final, euh, j'ai perdu ma famille, je vais reconstruire quelque chose. Quoi. Ouais, ouais c'est quelque chose qu'il dit à, à Kersetan. Hein. Il mmh. lui dit « travailler pour la pègre, ça apporte rien. » De bon, donc euh, change ton, change de paradigme. Ouais, Nicolas, tu voulais rebondir sur euh, cette remarque de Slave je crois. Non, non, non, non c'est juste euh, parce que vous venez de dire, euh, résume bien. Enfin, de toute façon, il l'explique dans l'épisode. Ouais. C'est ça que j'ai aimé, c'est que il y a des dialogues quand même qui qui ont la, la volonté d'expliquer les choses. Ce qu'on leur reprochait, Et on ne connaissait pas les motivations, on ne savait pas pourquoi. On... Là, il nous explique ce qui pouvait apparaître pour des, des, des incohérences jusqu'à maintenant. où, où On ne comprenait pas la démarche de Boba, pourquoi il a changé autant, pourquoi il ne veut plus le chasseur de primes, pourquoi il décide de devenir euh, chef de la pègre alors qu'il n'en a pas les moyens. Et là, il, il, ça a été pédagogique. Au bon. moins, il y a un effort dans ce sens. Moi, ce que je trouve mal, c'est qu'on fait des épisodes de raccommodage, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de nous emmener à ces déductions de façon logique et saine, euh, on déconstruit pendant euh, trois épisodes euh, un, un personnage et à la fin, on a un espèce d'épisode de, de, de retricotage où euh, on dit, euh, non, mais regarde, finalement, je t'ai fait croire qu'il était gentil, mais t'as vu, euh, les, gars, les gars du cas, euh, bah, il les a tués bien méchamment. Hein, euh, donc, euh, ah, mais il y a ben, un problème d'écriture, c'est sûr. C'est ah, clair. Ouais, ouais. Hein, euh, Kevin, t'en penses Mal c'est ouais. la définition. Kevin, t'en oh, penses quoi, oh. toi dans cet épisode, de toute façon, ils, oui, ils ont un peu balayé euh, toutes les questions qui avaient dans les trois quoi. Enfin, mmh. tout, toutes les questions qu'on se posait, et, euh, elle a eu les réponses quoi. Comment il a rencontré Fennec, euh, comment il va récupérer euh, le vaisseau, euh, pourquoi il vient, euh, il veut prendre la place de Bifortuna, euh, voilà quoi. Tout a été expédié dans cet épisode. Quoi. Alors après, on... maintenant, on va passer à la autre chose, euh, il va récupérer une équipe, ça euh, a team et puis ça va flingue, quoi. Je ne sais pas comment ils procèdent au niveau de l'écriture, je ne sais pas si vous le savez, j'imagine qu'ils écrivent tout avant de commencer à à wow, filmer ouais. Ah, ben, c'est pas forcément le cas. Il y a des séries où il y avait des brainstorms euh, toutes les semaines et où euh, ils disaient tiens, si on tue Stevie, ce serait bien. Allez, vas-y, on tue Stevie. Ah, ouais, parce que les gens commencent à bien l'aimer, c'est le moment de le flinguer. Euh, il y a, il y a, moi, j'ai connu des, des séries où on faisait ça. Euh, parce qu'en en fait, ce qui est assez particulier dans cette série, c'est que on sait que c'est écrit à l'avance, mais on a par exemple l'impression, pour cet exemple-là, cet épisode-là, qu'il est vraiment fait en mode euh, euh, non mais l'épisode 3 il était bien les gars, regardez euh, on, a, on a corrigé nos erreurs enfin vous voyez ce que je veux dire, on a l'impression qu'il a été écrit pour supplanter euh, les, la, la, la grosse dégueulasserie de, de, de l'épisode 3 et du euh, coup... Et tu crois vois... qu'ils l'ont monté cette semaine euh, suite euh, à la, râle, ouais, à la éveil... râlerie des... c'est évidemment impossible ce que je suis en train de dire ouais. mais euh, euh, du coup ça me ça laisse... une ça me laisse penser qu'on a malheureusement fait le 3 sciemment, si tu veux. Et c'est ça qui me casse les couilles, moi. Enfin, tu vois Vous comprenez ce que je veux dire Tu leur en Mais veux. Des fois, c'est des grands gamins. Tu leur files 15 millions de dollars et faites-vous plaisir. Puis le mec, il, il t'a fait des, des motos en chrome pour faire une référence, comme d'hab, parce que tous les épisodes marchent que comme ça, avec que des clins d'œil, que rappelle-toi, tiens, regarde, on fait un clin d'œil à au futur, mais ouais, c'est c'est vide. Hein, J'avais une question, euh, vous qui connaissez un peu ce monde-là, Rodriguez, il fait quoi de sa vie en <rire> ce moment Spike Il utilise des 7. machettes. C'est vrai Non, non, mais sérieusement. <rire> ouais, il fait des épisodes pour. Ouais, c'est ça. On, lui... <rire> on est d'accord. <rire> ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. On lui file un épisode pour qu'il puisse finir ses fins de mois qu'il puisse se payer euh, une piscine. Attends, quoi. il est pro... il est producteur, euh, il est producteur de la série. Oui, non, ouais, mais. Il a réalisé, euh... il a, là, il a réalisé deux épisodes sur quatre, mais en plus, il est exécutif-produceur. Oui, non, mais producteur, on sait ce que c'est. C'est euh, viens, gars, euh, euh, on est potes, euh, on va te mettre producteur aussi, comme ça, quand il y aura des fouilles à se faire, on se fera les fouilles ensemble. Euh, voilà, c'est ça, producteur. Euh, non, voilà. non, je pense que ce sont, je pense que ce sont des, tous des grands fans de Star Wars qui font ça que pour la beauté de la saga. <rire> Quoi c'est pas crédible ce ah, que je viens de dire. Voilà. Non. <rire> ce, ce, ce, ce silence me met mal à l'aise. Moi, je pense en vrai. Je pense que euh, Rodriguez, j'en sais rien, mais euh, Favreau et Filoni, c'est des passionnés. Hein. Oui, oui, non. Oui. Favreau et Filoni, je suis d'accord avec toi. Rodriguez, je connais pas assez, je, je sais pas. Non, c'est ouais. clair que c'est des passionnés, mais je, je ils, m, pas ils pas me font peur, peur quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vivent dans ouais, une bon espèce bon, de bon. bocal, quand même, quoi. Ils sont quand même vachement. Euh... Enfin, je trouve que. Vous avez vu cette merveilleuse plante verte en plastique qui se casse la gueule quand le quand le s'énerve euh, un peu J'ai pensé à toi. C'est vrai, tu m'as. Quand petit... je l'ai vu, tiens la plante, fait une petite <rire> spéciale plante. dédicace. Ah okay. euh, ouais, tiens la plante Ikea de Pierre. <rire> bon allez, je vous laisse, euh, je vous laisse donner vos, vos envies pour la suite, euh, et puis, et puis comme ça, on, on, on va conclure. Euh, moi, je, je vais commencer comme ça, ça sera, ça sera, bien. Moi, vous avez compris que j'étais, voilà, je, je suis un animal blessé qui traverse un long désert, et okay. euh, et euh, j'ai pas, euh, okay. voilà, okay. je pff, je, je crois que j'ai déjà euh, enterré la série et que même s'il si, euh, devait y avoir, je ne sais pas moi, je, je sais même pas ce qu'il pourrait y avoir, euh, j'allais dire Luke. Luke Skywalker, mais non, il y a déjà ouais. eu Luke Skywalker et, et je l'avais prédit, je te rappelle. Mais enfin euh, voilà, je ne sais pas ce qui pourrait sauver ce, ce livre de Boba Fett. Je vais le regarder avec euh, une espèce de bienveillance et une certaine condescendance, mais, euh, mais voilà, je suis, je suis désolé, je... Ça, ça, ça, j'ai une aigreur d'estomac et ça passe pas Thomas je te laisse euh, être un peu plus positif et, et corporate et, et et faire du team building s'il te plaît ah je suis pas vraiment sûr d'être corporate mais <rire> en tout cas moi j'aime bien euh, j'aime beaucoup même euh, l'histoire globale de la série ouais je trouve ça cool après euh, bah, la réelle elle est dégueulasse Et l'histoire elle est mal branlée voilà bon mmh. faut dire mmh. par contre l'histoire globale moi je la trouve super sympa bon. voilà je, je suis persuadé qu'on en a fini avec les flashbacks parce on nous a dit que la, la cuve à Bacta c'était fini. Le dernier épisode où il y aurait pu avoir un flashback, en fait on l'a eu en série dans The Mandalorian, c'est quand il récupère son armure. A mm -hmm. voir si ça a un intérêt de faire la recherche de The Mando et la traque de The Mando pour récupérer l'armure, je sais pas si on l'aura. Je ne pense pas. On n'a pas le temps. Et là, il là, y, y a le corps du Gondor qui a été sonné, et puis il y, y a tous ses potes qui vont arriver, et puis ça va être la préparation pour la grosse bataille. C'est quoi ces 7 épisodes Mmh. Donc il reste et encore 3 épisodes Il hein, reste 3 épisodes Donc euh, on va sûrement avoir un épisode qui sert à rien Kevin craint qu'on ait crois. le temps d'aller à la recherche de l'armure Bah <rire> oui on a le temps en vrai hein. Il y a encore un épisode pour ça mmh. mais, euh... Bon ce serait inutile Ouais mais <rire> Donc possible Voilà, voilà. <rire> Non mais moi j ai, j ai, dit, je te dis Je kiffe euh, l'histoire de cette série La série euh, sera sûrement oubliée On gardera l'histoire et puis c'est tout voilà. ouais, ouais exactement ouais. Et on gardera Fennec Voilà que j'adore. Oui, j'ai compris. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que c'est le personnage euh, qui euh, qui aura euh, bien sorti euh, sa carte euh, de, de, de, de cette série. Kevin, lâche-toi. Euh, Qu'est-ce que j'attends pour les trois prochains Tiens, relève euh, un tout petit quoi... peu ton micro, légèrement. Voilà, voilà. c'est bon. Ouais, t'es bien. Ouais, bon. t'es bien comme ça. Vas-y. Euh, bah, j'attendais j'attendais rien de cette cette série, donc j'attends toujours pas grand-chose. Euh... Oh, J'allais pas parier grand chose sur les pikes, ah ouais. mais maintenant que l'a l'autre chevalier indestructible qui va se pointer, bah, c'est encore pire, quoi. les mecs <rire> ils vont se faire massacrer la tronche. Voilà, j'espère juste que Il va y avoir un réal qui va sortir un peu les doigts du, du fond du Banta pour donner des... des scènes pas mal en baston. Voilà. Oh. J'attends que ça. On sait, pas, on sait pas quels sont les prochains réels des trois prochains épisodes, si Oui Non Il si. y, y a Filoni ouais. qui en fait un. Ouais. Je ne ouais, sais pas voilà. si c'est le prochain ouais. ou celui d'après. Il ouais. Ouais, faut regarder euh, la, toute la liste des, des réels. Hein, euh, ouais. Là, le, le réel qu'il l'a fait, c'est un mec euh, il a fait un film et deux web-séries de Mortal Kombat. D'accord. Moi, trop... Moi, avant de donner la, la, la parole à, à Nicolas, je, euh, je me disais bien que ce regard dans Karsatan me disait quelque chose. Et du coup, je me suis renseigné sur qui est dans le costume. Et puis, en fait, c'est un sombre inconnu, donc non. ça Je croyais que c'était ma belle-mère. Non, mais c'est un mec qui a déjà porté le costume du Prédator, c'est tout. Voilà, bref. Ah oui, ouais, vrai. Pas Nicolas, tes aspirations, tes envies, tes espoirs, tes fantasmes, vas-y. Dans mes fantasmes, je fantasme que Robert Rodriguez ne tourne plus d'épisode. Ouais, mais bon, euh, c'est tout, tout le monde. Voilà. Euh, J'attends rien, par contre, je m'attends à... Alors, il reste trois épisodes, dont un qui va être fait par Philonie. Pour moi, il va y avoir un, un épisode sur « Je constitue mon équipe », un épisode sur « Je fous une branlée aux Pykes », grosse bagarre, et un troisième épisode pour et... faire apparaître celui qui est derrière tout ça, ou celle, euh, qui est le... Le, le maître ou la maîtresse de l'aube écarlate euh, qui va être pas content parce que ses pikes se seront pris une branlée par, euh, par les, les chasseurs de primes de la galaxie. Donc je m'attends à ça, c'est-à-dire que voilà, prochain épisode il va constituer une équipe, il y a Djarin qui va arriver. Avec Philoni il y aura peut-être 4 banés qui va arriver. Ouais. Grosse patate aux pikes, et là, comme les pikes seront pris une déculottée, bah, le patron des pikes va dire euh, puis c'est comme ça, je m'en occupe et on va avoir un double sable laser rouge ou ou une jeune femme euh, brune euh, à la tête de Lobe Carved qui va apparaître. Ah ouais. Je me plante certainement comme les Jedi dans Mando 2, mais voilà ce que, ce que je prédis. Ah ouais, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant, ça fait, euh, ça fait envie. C'était quoi vos ouais, prêts C'est ultra crédible en plus. Hein. De quoi Ouais, CAD, ouais, ouais. C'est ouais. ultra-crédible qui viennent parce que c'est un bébé de Filoni aussi. Donc... Bah ouais. Et moi j'ai vu des montages d'affiches de, où il y avait 4 banées euh, cet après-midi euh, dessus, donc 4 baines ou 4 baines, vous, vous, vous ferez comme vous voulez, prononcez comme vous Comment on le prononce au final euh, Maître Capello 4 baines ou 4 baines Alors on avait eu, ce... pendant un sarlac on avait eu ce, ce débat, ah. euh, dans la série de Clone Wars en VF, ils disent 4 baines. Ah, et, et en VO, VO ils disent 4 baines. Ok, bon. Et ben voilà. Euh... Donc euh, fais, fais ton choix, camarade. Ouais, ouais, d'accord. Euh, moi, je crois peut-être un petit peu plus en Cat Bane qu'en IG88 ou toute l'autre malade de, de chasseur de primes. Bosco oublié... Dengar Ouais, Dengar qui est, qui est dans, euh, dans The War of the Booty Hunter. Mais euh, ouais, moi, je suis en train de lire The War of the Booty Hunter, c'est mille fois mieux que le Book de, of Boba Fett, hein, par exemple. Hein ouais, ouais. Voilà. Ok, d'accord. Le mot de la fin qui a envie de dire encore quelque chose pour euh, cette présentation d'épisode 4 Waouh, Kevin, je te sens super euh, absorbé et motivé. Ouais. D'accord. Très bien. Merci, bon, le mot, euh, le mot qui m'est venu à l'esprit euh, après avoir vu l'épisode et avant qu'on se, re se retrouve, c'était « enfin ». D'accord. Voilà. Moi, c'était enfin. « ennui ». Thomas, ah. <rire> ça commence pareil Thomas Je cherche un truc qui commence par « an mais... Euh... Oh, <rire> ouais. en... J'avais pas de truc poli qui me venait en tête. Mais alors, encore une fois, moi, je l'ai bien aimé cet épisode. En ouais, vrai, ouais, je je sais, ai, Jean... ai bien aimé. Ouais. Non, mais il ouais. n'y a pas de problème. Après, je, euh, je, je, notes, euh... je... Moi, je suis vindicatif, mais je comprends qu'on puisse l'avoir apprécié. Voilà. J'ai du... Je ne je... suis pas sûr de souhaiter le retour de Kira, parce que je trouvais qu'elle jouait extrêmement mal. <rire> mais bon. Bah, ouais, elle est, est pas grave. Kevin, un mot en an « en » Okay. Hein <rire> <rire> Allez, je vous remercie, ah, là, là, là. tous les trois, euh, espérons qu'on aura, euh, qu aura euh, plus à dire, parce que on... c'est marrant, parce que vous vous rendez bien compte, hein, on... il y en a qui ont aimé l'épisode, il y en a d'autres moins, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire, voilà. <rire> Moi, c'est quand même ce que je retiens, quoi. On peut l'avoir apprécié, on peut l'avoir pas vraiment apprécié finalement il n'y a pas grand chose à en dire une fois de plus on est dans un épisode de, de, de transition euh, qui sert à qui sert à faire le pont entre la bouse d'avant et espérons la petite la petite pierre précieuse qui, qui arrivera n'hésitez pas à être prolifique dans les commentaires parce que si c'est vraiment intéressant et aussi intéressant que ça l'était dans le 3 parce que je vous remercie les commentaires que vous avez mis euh, sous le dépensage du 3 étaient vraiment très intéressants. Il y a eu des très bonnes idées, je pense que l'équipe les, les, les a lues. Euh, il y avait vraiment des bonnes pistes, c'était euh, gratifiant de vous lire, donc n'hésitez pas à donner votre avis euh, sous cette vidéo-là, et puis euh, ben voilà, s'il y a vraiment des choses qui ressortent, euh, je pense que ce week-end, je les, euh, les relirai euh, sur, euh, sur Twitch. Messieurs, merci, bonne soirée à vous. Euh, merci, je ne sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là, mais euh, ben, je vous donne rendez-vous demain. Euh, sur euh, French Wargame Studio où euh, je, vais, je vais me voir euh, poser des questions euh, euh, sur savoir Vous m'en voudrez pas trop quand je ne sais pas. Hein parce que oh là là là non, là Non, là non, non attendez, c'est comme à la télé. Hein quand tu es dans ton canapé, c'est facile. Puis quand tu es derrière la caméra, il n'y a rien qui te vient. Donc euh, je sais bien que vous allez avoir toutes les réponses à toutes les questions, mais moi je pense que euh, demain soir je, je, je vais enfin euh, jeudi, jeudi soir je vais merder hein voilà je on veux faire des, des Kylo un rent hein on veut des vélos tout ce qu'on appelle un ami okay. des Stormstroopers. des, des Stormstroopers. Storms, <rire> storms de ouais ouais je travaille ce sera c'est ça qu'on entendre demain Ky le <rire> rent euh, le chic Mais non la Laila, pas le droit par contre ça c'est interdit le chic tabac, le chic tabac c'est bien ça aussi le chic le condor le millenium Condor, <rire> voilà. Allez, je vous embrasse. Et de toute façon, les Bantas sont carnivores, ne l'oublie pas. Ouais. Et ça sera la question subsidiaire et tu gagneras. Et, et N'oublie pas, dans, dans, la, dans la cantina, c'est Han Solo qui tire le premier. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais, j'aurais je, ouais, je, je, aimé, aimé emmener l'un d'entre vous, je me serais sorti un peu moins, bon après, je, je repose tout sur sa fin, ça souffle, il a intérêt à avoir bossé son sujet, moi j'ai absolument pas révisé, c'est une catastrophe. Merci tu à tous. Tu peux dire je fais appel à un ami ou pas euh, Bah si, oui, je vais, je vais, je vos numéros, donc euh, je, je ferai appel à des amis. <rire> <rire> Allez, merci à tous, à très bientôt, on se revoit la semaine prochaine pour un Deep vous me reverrez avec Satouf sur une page annexe. Et puis, n'oubliez pas également le rendez-vous du 2 février pour la présentation de tout plein de petits jeux de rôle, dont euh, la réimpression de cette merveille. Voilà. Allez, à très bientôt, les amis. <rire>